Chers traders et investisseurs, mardi 23 février, bonjour. Alors nous reprenons la parole aujourd'hui pour vous mettre en garde. Notre dernière analyse du début du mois s'est avérée bonne, mais depuis, les choses ont changé selon nous. Nous entendons partout ici et là que l'inflation repart, mais que ce n'est pas grave et que les marchés vont rester haussiers. Pour notre part, nous n'en sommes pas certains du tout, en tout cas à court terme, et nous sommes très circonspects sur la poursuite de la hausse, encore une fois, à court terme. Nous ne serions pas surpris qu'une consolidation ait lieu, encore une fois, très prochainement, et la situation nous paraît avoir changé depuis quelques jours. Alors bien évidemment, nous ne sommes sûrs de rien, mais nous n'engagerions en aucun cas de nouvelles positions haussières en swing trading. C'est le message essentiel que nous souhaitions vous communiquer. Dans ce contexte difficile, nous avons réalisé donc ce matin trois trades gagnants sur 3,